Je pense que je peux un V5, Notre joke, je pense que je peux un V5 Truc de fou furieux Oh j'ai le build contre eux Je peux plus mourir Je ne peux plus mourir Regardez Il essaie de faire des dégâts Je ne peux plus mourir Je suis overcheaté Oh c'est incroyable Oh le build est parfait genre Il peut rien faire, ils vont juste en la couronne Ils peuvent pas en la couronne en fait, c'est ça que tu comprends pas Ah il est pas comme moi quoi... Alors... Non mais ma couronne était pas... Non mais ma couronne était en cooldown l'un fait genre... Ma couronne était en cooldown je pense... Oui, non c'est ça Ma couronne... mais non mais ma couronne... Mais... Elle était en cooldown mais normal normal normal... Mais bah oui bien sûr... Je suis juste nul... Là c'est pas... c'est... Non non non... J'ai eu un peu peur... Parce que là en fait je lui ai fait croire... Que j'avais la couronne. Elle là elle, elle croit qu'elle peut me hein. <rire> Et au moment fatidique quand je vais faire le Baron, quand ils vont faire le Baron, vous allez voir. Le prochain Baron. Hop. Plus de banshee. <rire> Et ouais mon gars. Et là là là vous allez voir là vous allez voir hop. Ça. Comme ça on la voit. Et je l'attends là. Et ouais, je suis pas mort, mon gars. Et ouais. Et ouais, Evelyne, t'es morte. <rire> en vrai... En vrai, il y avait Jax. Non, en vrai... Mais ça nous fait peut-être gagner la game, non Regarde les dégâts de la couronne. J'ai absorbé 3000 de dégâts avec juste le combo de Evelyn C'est quoi, j'ai même pas besoin d'activer le E sur Evelyn et ouais, mon gars, <rire> je suis juste trop fort. <rire> Allez, casse-toi. <rire> Allez, Avine, ton tour. Je n'ai plus peur. Je suis mort que dix fois. Beau à challenge. Ouais. Mais je pense que la couronne, en effet, euh... Broken.